C'est vraiment une chance incroyable de travailler dans le, dans le pays partenaire, donc l'Allemagne. Je m'appelle Vanessa Berfeuille, j'ai 24 ans et je viens de l'île de la Réunion. Depuis euh, avril, j'habite à Bassebourg en Bodensee. Je participe au programme Arbeit beim Partner euh, de l'OFage euh, qui me permet de travailler dans une structure pendant un an. Je voulais travailler dans le franco-allemand et avoir une première expérience car j'ai fait un volontariat franco-allemand l'année précédant ce programme et depuis je, je me passionne pour, euh, pour le travail avec les jeunes et, euh, et dans le domaine franco-allemand. C'est de m'occuper de la formation d'animateur interprète qui a lieu à Berlin euh, fin août, début septembre, et de m'occuper aussi de l'organisation de rencontres de jeunes franco-allemands. Le programme ABP permet euh, d'avoir une expérience professionnelle quand on vient tout juste de sortir des études et de rencontrer de nouvelles personnes, d'être dans un environnement de travail exceptionnel et aussi de se faire de très bons souvenirs. Pas seulement que pour les CV, mais c'est une bonne aventure humaine.